Bonjour, cette vidéo est un exemple de description et d'interprétation de données expérimentales dans le cadre d'un sujet d'exploitation des connaissances en SVT sur la production de la matière organique chez les plantes chlorophylliennes vertes. Les données sont les suivants afin de déterminer les conditions de production de la matière organique par les plantes chlorophylliennes vertes on réalise les expériences suivantes expérience 1 des branches d'une plante à feuilles panachées sont entourés par des sacs en plastique alimentés par un courant d'air selon les conditions expérimentales suivantes. On a ici un document qui montre les conditions expérimentales qu'il faudrait bien observer pour pouvoir en tirer le maximum d'informations ainsi on voit ici qu'on a notre plante dont les rameaux sont entourés par trois sacs sac 1 sac 2 et sac 3 ces trois sacs sont alimentés par de l'air qui sort d'une pompe d'aquarium et qui va passer par un système de tuyaux pour arriver au sac. Ainsi, si on suit les flèches rouges, l'air va sortir de la pompe, va passer dans de l'eau de robinet, pour pouvoir ressortir et alimenter le sac 1 qui est transparent, et le sac 2 qui est opaque c'est-à-dire ne laisse pas passer la lumière. Aussi, on peut voir que l'air va passer dans un autre milieu qui contient une solution de potasse, le KOH, qui est une solution qui va absorber le CO2. Et l'air ressortira. Vous voyez bien les flèches qui changent de couleur, c'est-à-dire que l'air a changé. Il va passer par l'eau de chaud avant d'aller alimenter le sac numéro 2 qui est transparent. Ainsi, on peut dire que l'air qui arrive au sac 1 et au sac 2 est un air qui contient de CO2 selon le taux normal de l'air, puisque l'eau de robinet ne change en rien ce taux de CO2. Par contre, l'air qui va arriver au sac 2 et qui passe par le KOH qui va absorber le CO2 va devenir un air avec un taux de CO2 très réduit ce n'est sans CO2. L'expérience 2. Après une journée passée sous éclairage, on prélève une feuille de chaque sac qu'on met dans une étuve à 100 degrés Celsius, puis dans de l'alcool bouilli, avant de lui faire passer le test à l'eau iodée les résultats obtenus sont comme suit on voit ici la feuille panachée avant l'eau avec la partie verte au milieu c'est à dire la partie qui contient la chlorophylle tandis que la partie périphérique est une partie est décoloré, ne contenant pas de chlorophylle au niveau du sac 1 le testal iodé donne une coloration bleu violette au niveau de la zone verte tandis qu'au niveau de la zone non colorée on n'obtient pas cette coloration bleu, violette. Par contre, au niveau du sac 2 et du sac 3, la feuille reste totalement sans coloration bleu-violette. Ça, c'est la description des données. Maintenant, passons à l'interprétation de ce résultat. Comment expliquer l'apparition de la couleur bleu violette au niveau de cette zone Tout simplement, le test à l'iode, lorsque le résultat est un bleu violet ou bleu foncé, prouve qu'il y a de l'amidon, ce qui fait que Là où la partie de la feuille est verte, il y a eu production de l'amidon. Par contre, là où la partie de la feuille était décolorée, il n'y a pas eu de production d'amidon. Quant aux feuilles du sac 2 et du sac 3, il n'y a, a pas eu de coloration bleu-violet, donc il n'y a pas eu d'amidon fourmi. Ainsi, si on revient à notre expérience, le sac 1 est un sac qui a reçu de l'air normal avec une, un éclairage uniforme puisque le sac est transparent. Il y a eu production d'amidon c'est-à-dire de matière organique. Le sac 3, il lui manque seulement l'éclairage, puisque le sac est opaque. Il n'y a pas eu de production d'amidon, pas de production de matière organique. Le sac 2 est un sac transparent, donc avec éclairage, mais avec un air qui ne contient pas de CO2 puisque le CO2 a été enlevé par le KOH. Ainsi, on peut conclure que pour produire la matière organique, la plante a besoin de l'éclairage, en comparant le sac 1 avec le sac 3, a besoin du CO2, en comparant le sac 2 avec le résultat du sac 1, et aussi a besoin de la chlorophylle en comparant le résultat de la zone verte par rapport à la zone non colorée. Merci.